janvier, Il fait particulièrement beau et doux aujourd'hui. Je voulais faire un petit tour de jardin vite fait et un tour de serre. Donc on voit que mon artichaut a bien résisté au froid. Il a gelé quand même jusqu'à moins 4, moins 5 quand même. Et apparemment il a bien supporté. Je vous montre un petit peu la serre. Donc Il fait 33 degrés dans la serre. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ça chauffe de folie et euh, je voulais vous montrer un petit peu bah, où en sont le, les aliacés, on voit que ça pousse euh, plutôt bien, Donc un, petit peu, un petit peu partout, Donc les échalotes, Alors je ne sais plus euh, qui est qui, que ici, j'ai l'ail. Voilà, et donc, euh, les oignons jaunes poussent pas mal. Donc on a encore de l'ail ici. Alors, j'en ai un aussi à l'intérieur de d'artichaut, mais bon, il pousse euh, bizarrement moins bien, alors qu'il est protégé. Donc, euh, bon, il faudra que je le sorte. Euh, il fera un peu meilleur. Mon persil je l'avais fait pousser en jardinière et je l'avais coupé la motte en deux. Donc une partie que j'ai mis dans la serre ici qui pousse très bien et une autre qui se trouve à l'extérieur à côté de mes fraisiers. Donc on va voir ça. Donc la partie qui se trouve près des fraisiers ça pousse aussi plutôt bien. J'avais mis de l'ail des ours mais je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir. Donc là mes oignons rouges ça pousse, mais ça pousse assez lentement. J'ai pas l'impression que ça marche super les oignons rouges en les semant à l'automne. Par contre, les jaunes, ça a l'air de, de super bien marcher. Donc, ceux-là, c'est des jaunes des vertus. Et ça a l'air de bien pousser. Donc, euh, si ça fonctionne, euh, je ferai comme ça euh, systématiquement. Un petit coup d'œil sur l'engrais vert. Donc, euh, bon, ça pousse. Hein. C'est pas, pas très violent. Mais en même temps, il n'a pas arrêté de geler, de neiger. Donc, euh, bon. C'est logique que ça pousse assez lentement le deuxième bac pareil donc là le gel a eu raison de, de mon coqueret du pérou Le bac qui contient mes poireaux, lui par contre, ça pousse vraiment très très lentement. Donc on voit d'ailleurs, alors que l'autre est au soleil, celui-ci est quand même bien plus à l'ombre. Donc ça pousse, mais c'est vraiment petit. On a des pieds de bourrage qui sont ressemés tout seul. Donc... Euh j'ai même des petits pois ici, je sais pas d'où ça vient. Donc là encore un pied de bourrache donc qui, a, qui a été en partie cramé par le gel et qui repousse encore avec le beau temps. Dans le bac numéro 2, j'avais un, un pied de salade en fait, j'avais une, une salade qui est montée en graines qui se trouvait là. Et il y a plein de graines en fait qui sont tombées par terre donc on voit que ça pousse de folie là, tout autour. même un petit peu ici. J'ai fait quelques semis en bouteille pour suivre l'exemple de Black, qui les a fait dans des grosses bouteilles de 5 litres, ou de 8 litres comme la première. Donc j'ai fait des oignons rouges Red Robin pour tester, de la Saladapia, de la Lolorossa et des Radirax. Donc on va voir ce que ça donne. J'ouvrirai les bouchons quand... Euh, j'aurai une bonne germination. Donc euh, j'ai déposé les bouteilles en fin d'après-midi euh, hier. Aujourd'hui on voit que l'humidité euh, commence à se former euh, fortement à l'intérieur, euh, comme le soleil commence à bien chauffer la serre. Donc euh, on n'a que 18 degrés là, mais euh, ça, ça suffit pour euh, commencer à, à engager le, la condensation à l'intérieur. L'état de mes poivrons, donc comme vous voyez, ils ont quand même pas mal poussé. Euh, par contre, j'en ai qui n'ont pas du tout poussé, comme celui-ci, qui stagne. Donc les autres sont plus ou moins grands. Là j'en ai deux, euh, ces deux-là qui sont les plus grands. Euh, par contre, ils ont tous été semés en même temps. Hein, pour rappel. Euh, par contre, celui-ci, il a l'air de stagner, mais en fait, quand on y regarde de plus près. On voit qu'il euh, y a un petit cœur là qui, euh, qui commence à pousser, donc il est très très long celui-là. Je ne sais pas pourquoi, euh, alors que les autres ont beaucoup mieux poussé. Mais celui-ci il est beaucoup plus long, même variété. Bon, euh, je vais quand même attendre un petit peu avant de les transplanter dans des pots plus gros. Donc quand ils seront tous, euh, ils auront tous quatre feuilles, je les transplanterai dans des pots allés. Donc euh, je vais encore patienter quelques jours. Euh, J'aimerais bien avoir euh, un semis de plus à transplanter, là j'en ai réussi 8 alors que j'en avais fait 3 graines par peau donc euh, je devais en avoir assez pour tout faire euh, donc en attendant eh ben, je les laisse comme ça à la lumière, là en plus il y a du soleil et tout c'est super euh, bien sûr pour euh, que ça pousse aussi bien euh, il faut bien sûr un petit complément de LED donc ce type, ce type de panneau, donc là vous voyez j'ai approché au plus près en fait en, en empilant tout un tas de supports pour positionner les plans au plus près du panneau pour qu'ils profitent un maximum de la lumière, donc bien sûr, ça coûte de l'argent le fait d'utiliser ce type de panneau. J'avais fait un petit calcul quand même pour l'ensemble de mon étagère avec quatre panneaux. Je crois que ça me coûtait aux alentours de 7 ou 8 euros par an. Donc, si on compare par rapport à des lampes HPS qui sont utilisées en pépinière, qui elles consomment plusieurs centaines de watts, bon, on va dire que 30 watts pour un panneau que je vais faire tourner 7 heures pendant quelques mois. C'est pas énorme. Qui sont sur la partie droite là, euh, je les ai fait le 31 décembre. On voit que certains sont sortis mais pas tous et ceux-ci, je viens de les faire aujourd'hui même donc euh, bah, des variétés qui n'avaient pas fonctionné j'en ai refait d'autres donc euh, le but c'est que j'obtienne 22 plants de, de poivrons au total comme je n'ai pas encore obtenu euh, tout, euh, voilà, je refais des essais même si je vais perdre du temps bien sûr sur ceux-là essentiellement Cela ceux aussi bien sûr parce que là j'ai perdu un mois euh, mais comme vous voyez les poivrons c'est quand même très très long et euh, c'est parfois un peu aléatoire en fait les résultats Donc euh, euh, je suis content en fait euh, d'avoir obtenu des pousses sur euh, cette variété là, euh, qui est la Sweet Chocolate. Donc euh, ça, c'est un poivron euh, que j'ai récupéré, mais vraiment euh, au, le plus tard que, que j'ai pu, parce que en fait, euh, j'ai pas, pas pu euh, consommer euh, de poivron. En fait, euh, il était trop, trop tard dans la saison, donc j'ai quand même récupéré les graines. J'avais déjà fait un semis avec des graines euh, que j'avais acheté, elles ne sont pas sorties. Donc... J'ai décidé de prendre les propres, mes propres graines que j'avais récupérées et euh, bah, apparemment ça a bien fonctionné. Donc on va voir ce que ça donne en espérant que, comme ce sont mes graines, euh, bah, que ça pousse encore mieux euh, que les graines originales. Donc, euh, donc voilà, les autres ne euh, devraient pas tarder je pense. Euh, mais bon, vous voyez, le euh, 31, on est le 16, ça fait 16 jours et euh, certaines ne sont pas sorties. Donc euh, voilà, ils sont sortis aux alentours de 12 jours je crois. Les premiers, je crois que c'était 11, 11 ou 12 jours, mais il n'y en avait qu'un ou deux. Donc euh, voilà, vous voyez, ça prend déjà euh, quoi, allez, euh, une vingtaine de jours pour euh, sortir vraiment bien. Point sur euh, mes boutures de coquerets du Pérou. Donc euh, vous voyez, ça, ça se développe bien. Hein. Euh, pareil pour les plantes de tomates. Donc euh, celui-ci, c'est la variété glacier. Et euh, à côté, euh, la variété euh, Gardener's Delight. Donc, euh, qui lui avait subi euh, la maladie du pied noir. Donc là, j'ai subi euh, plusieurs attaques de pucerons. Là. Donc, euh, je traite avec un mélange de savon noir dans lequel j'ai fait infuser de l'ail euh, pendant 24 heures. J'ai discuté avec un ami potagiste qui lui a préféré ne plus rentrer de plant à partir du moment où ils étaient à l'extérieur, justement, pour éviter ce genre de désagrément. Alors, c'est clair que c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte. Comme moi, en plus, j'ai récupéré la terre qui se trouvait sur la motte. Je n'ai pas enlevé un maximum de terre. Peut-être que si j'avais recouvert de terreau, j'aurais pas subi ce genre de, de problème. Mais bon, toujours est-il que voilà, je, là, je suis confronté à ça. Je verrai l'année prochaine si vraiment, euh, si je continue à, à, rentrer, euh, à rentrer des plants comme ça avant l'hiver, ou si euh, tout simplement je refais mes, mes semis euh, comme je faisais habituellement. Euh, donc j'ai remarqué que j'ai des fleurs qui commencent à apparaître sur euh, mon plan de glacier. Là. Vous voyez Ici, là. Donc on va voir si je les laisse ou si je les enlève. Euh, J'en ai même dans le roux aussi. Donc on, ça peut être marrant d'obtenir de, des, des tomates en intérieur, même si c'est pas vraiment ce que je cherchais à faire. Euh, donc je vais les tutorer là, parce que ça, ça s'effondre en fait. Donc je vais essayer d'attacher un petit peu. Et on verra si j'obtiens quelque chose, à, à l'image de, de Léa, une amie potagiste qui a aussi rentré un, un beau pied de tomate que j'ai vu sur son compte Facebook. Donc euh, donc, on va voir si j'arrive à obtenir quelques quelques petites tomates euh, en, en intérieur. Voilà, donc on va finir euh, par les endives. Euh, J'ai posé mon diable entre les feuilles et la poubelle pour euh, éviter un pourrissement qui commençait à s'installer. Voilà, donc euh, bah, écoutez, ça marche pas trop mal les endives cette année. Donc euh, je suis assez content du résultat. Euh, L'année prochaine, j'essaierai... Euh, une technique aussi de culture en, en pleine terre, donc on va voir si c'est gérable aussi bien qu'en qu intérieur. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous inscrire également si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.